Malangocha est le dernier film de Cécile Tellerman. À cette occasion, c'est Samuel Lebian qui a répondu à nos questions au sujet de cette comédie familiale et humoristique qui a remporté un véritable succès d'estime à la sortie de la séance au CGR de Nîmes. Je suis ravi que les gens rigolent parce que on... à la lecture, ça m'a fait beaucoup rire et on ne sait jamais quand on est en train de faire le, le film quelles vont être les, les réactions du public. Et donc on est toujours un peu dans le mystère et là, depuis quelques jours, on vient de démarrer la tournée province et je découvre que en fait les, les, les gens passent un bon moment, qu'ils rigolent vraiment, qu'ils nous remercient pour, pour ce moment qu'ils ont passé. Donc ça, ça raconte aussi une belle histoire parce que ça, ça aborde des thèmes hein, vraiment et, euh... Mais c'est euh, euh, ce que je disais, moi j'ai eu énormément de plaisir en le lisant et tout d'un coup là que, que ça se partage, en fait ça c'est un petit cadeau parce que c'est difficile de faire une comédie, c'est compliqué à écrire, il faut trouver le rythme dans le jeu, il faut trouver, euh, bien saisir son personnage, savoir à quel niveau on, on va pousser un peu les expressions, mais il faut, faut être... Euh, à, il faut trouver la juste mesure, c'est toujours un peu compliqué, on ne sait jamais vraiment... On... Au théâtre, c'est un peu plus simple parce qu'on est en rapport direct avec le public, donc on, on a tout de suite la réaction au cinéma, vous êtes en train de tenter des choses, et puis vous avez la réponse beaucoup plus tard. Et là, on voilà, on, on découvre la réponse là ces, ces jours-ci, et, et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui se partage. Le film parle du moment où on ne s'est pas senti vieillir et puis que dans le fond, bah, on a pris de l'âge et on se rend compte qu'on a changé de catégorie. On n'est plus dans la catégorie jeunesse où tout est possible. Tout d'un coup, on vous a mis la société, les, gens, les jeunes, les nouvelles générations, vous poussent déjà dans la catégorie des anciens. Et on découvre tout d'un coup qu'on n'est on, on plus dans celle qu'on imaginait, nous. Euh, moi, ce qui est rigolo, ce que j'aime bien dans mon personnage, c'est que... Il a besoin d'être aimé, il n'est pas complètement sûr de lui, il est un peu fragile et il, a, il cherche des parents quelque part et donc il se réfugie dans cette famille avec son ami et, et il va absolument quelque part être un peu adopté et, et donc et je le trouve touchant et, puis, et donc au moment où il va, faire, il va commettre un drame, c'est-à-dire qu'il y a ce chat qui a adoré dans cette maison et et puis il va écraser le chat, <rire> donc, euh, donc il, et là tout en casquette parce qu'il a commis le drame quoi, et, et il n'ose pas le dire, il le cache, et, et là commence une, une histoire de fou, et comme, euh, donc on ne bah, sait pas ce qui s'est passé avec le chat d'ailleurs, il disparaît tout simplement, c'est euh, cocasse, mais souvent la vie, c'est ça, ça part d'un petit détail et on ne veut pas. Euh, et à quel moment on rentre le, le mensonge rentre en compte C'est le moment où on ne veut pas être démasqué, être découvert, parce qu'on voudrait que la réalité soit autre, soit celle qu'on qu qu aimerait contrôler au moins. Et c'est comme quoi on ne contrôle vraiment rien. Et les choses nous échappent totalement. Mais c'est ça la vie, c'est des situations concrètes qui, qui, qui s'entrechoquent en permanence. Puis nous, on essaye de naviguer là-dedans. Euh, et puis c'est drôle aussi parce que ce sont des personnages qui, qui se révèlent les uns aux autres c'est une histoire d'amitié aussi, c'est une histoire de, de, de couple, d'amour comment on, on vieillit à plusieurs aussi, comment on vieillit avec ses amis comment on vieillit avec la personne qu'on aime il y, y a ça et puis tout ce, qu on, tout ce que on, quand on est dans une vie d'adulte on découvre qu'on a des amis qu'on va perdre il y en a qui meurent, il y en a qui ont des maladies, qui traversent des, des épreuves euh, et donc, euh, entre la naïveté qu'on a enfant et, et comment ne, de, ne pas devenir cynique, comment ne pas s'endurcir, garder quelque chose d'innocent à travers toute cette expérience, on comprend ben, que le monde est, est plus cruel et plus difficile qu'on l'imaginait, mais il faut faire avec. C'est très cocasse, c'est un très bon moment euh, entre amis. On est venus en la cinquantaine, on s'est un peu pas trop retrouvés, mais. Euh... C'est très chouette et c'est une certaine légèreté en même temps, donc c'est un bon mélange. Bon, bah une merci. bonne soirée en tout cas. Bonjour, je voudrais avoir vos impressions sur ce film. Il était super, très agréable à regarder, euh, lié, euh, et, euh, et puis tous les sujets de, de la vie quoi, qui sont mis sont en bah, évidence. Ah ben bah, parfait, magnifique, excellent, à voir. Merci. Bonne soirée. Merci.